Euh, donc, euh, je suis Mani Kamara, euh, chargé des relations euh, extérieures, notamment avec l'Europe, de l'association citoyenne RACF. L'ARACF, c'est l'association des ressortissants et des amis de la commune de Falea euh, Au Mali, euh, Falea est une petite commune rurale située à l'extrême sud-ouest du Mali, aux frontières avec la Guinée et le Sénégal, et qui couvre une superficie d'environ 400 km, une population de 17 000 habitants, avec une majorité de, de femmes et de jeunes, répartis entre quatre ethnies, les Peuls, les Malinkés, Peul, les, les Djalonke et les Djakankés. Euh, donc euh, c'est un cadre naturel euh, de grande richesse euh, en biodiversité, en ressources minières, et qui est resté dans un état euh, intouché depuis l'indépendance. Voilà, mais depuis quelques années, euh, la découverte de, de richesses minières... Euh, en quantité très importante et d'importance stratégique telle que la bauxite, euh, l'uranium, euh, le, le fer, le cuivre, euh, etc. ont amené notre gouvernement euh, à distribuer euh, des permis de recherche, d'exploration, de prospection. Euh, qui couvre presque entièrement la superficie de la commune. Et donc ça pose énormément de problèmes dans la mesure où les, les espaces d'habitation, les espaces de production, euh, les espaces culturels se trouvent euh, gravement agressés hein, et soit accaparés ou détruits. Et les bases de vie aussi, les sources d'eau, l'air pollué par les poussières, l'eau est polluée par les produits chimiques que les machines utilisent pour perforer le sol et aussi la contamination radioactive, des nappes phréatiques, tout au, vraiment sur euh, environ une centaine de kilomètres à travers les champs, à travers les, les pâturages euh, près des habitations des, des, des, des, des populations qui sont par ailleurs exposées aussi à beaucoup de risques physiques puisque le, la compagnie qui a eu le, le, le titre minier de l'État qui s'appelle Rogate euh, a également tracé dans les villages une piste d'atterrissage pour faire venir par avion ces approvisionnements et aussi ramener les échantillons de, de, de, de roches contenant de l'uranium pour des analyses en laboratoire à Bamako, en Afrique du Sud et à Ottawa.